Bonjour, je suis Guy Roulier, ostéopathe, posturologue, ancien kinéthérapeute et naturopathe. Si vous avez déjà téléchargé votre mini-guide pour vaincre la lombalgie et la sciatique chronique et visionné la vidéo « Comment soulager vos disques vétérales surmenées », vous avez compris tout l'intérêt de la prise en charge globale, totale, de vos programmes grâce à un traitement synergique. Si ce n'est déjà fait,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 au moindre coup de froid, ces personnes prennent le risque de passer ainsi à côté des vraies solutions, celles qui traitent le mal en profondeur et durablement. Je me dois de vous dire, en tant que praticien spécialisé dans les problèmes physiques et notamment de colonne vertébrale, que cette attitude est dangereuse pour l'avenir. Bloquer artificiellement une inflammation peut entraver la guérison d'une lésion.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 Ce dépistage, c'est un osteopathe, un dentiste, un podologue ou un médecin qui a fait des études complémentaires. Si vous souhaitez que je vous guide pas à pas par vidéo, inscrivez-vous au programme AXVITAL ou euh, envoyez-moi un mail via le lien qui est donné lorsque vous aurez téléchargé le PDF du mini-guide pour traiter les lombalgies et la sciatique chronique